Pour diagnostiquer une endométriose, il est nécessaire de consulter votre médecin traitant si vous avez des douleurs pendant les règles, si vous avez des douleurs pendant les rapports sexuels ou encore des troubles digestifs pendant les règles. Le médecin vous prescrira une IRM pelvienne à la recherche d'une endométriose. Il mettra en place une contraception hormonale pour bloquer les règles s'il n'y a pas de désir de grossesse. Si les symptômes persistent alors que les règles sont bloquées, prenez rendez-vous au centre expert de l'endométriose du CHU de Rouen pour une consultation.